Je vis une relation de couple magnifique, mais alors, oh là là, qu'est-ce que les gens me détestent, qu'est-ce que je me sens jalousée, alors euh, je pense que je vais arrêter de, euh, de trop en faire, je vais essayer de me cacher, je vais essayer d'arrêter de montrer, je vais essayer... Non, ce n'est pas possible, ce n'est pas une vie. Beaucoup de gens donneraient cher pour pouvoir avoir une relation de couple heureuse. Et J'aimerais vraiment te dire la chose suivante. Les gens vont te jalouser et les gens vont te détester pour une de ces trois raisons. La première, c'est parce que peut-être ils te voient, toi, oui toi, comme une menace. Une menace par rapport à quelque chose qui est important pour eux. La deuxième raison, c'est peut-être parce que eux mêmes ils se détestent. Ils détestent leur situation, ils détestent la qualité de vie qu'ils ont, ils détestent la qualité des émotions qu'ils ont et ça, ça fait que vraiment, toute la haine qu'ils ont vis-à-vis d'eux-mêmes, ils le dirigent vis-à-vis -vis de toi euh, euh, avec de la jalousie, avec de la haine. La troisième raison, ils veulent peut-être juste être à ta place tout simplement, mais ils ne peuvent pas. En résumé, tu vis une belle relation de couple, tu vis une belle relation avec tes enfants, une très belle relation avec tes collaborateurs en entreprise et eh bien c'est parfait, on maintient le momentum et on s'en fout de nos haters. Et ça, c'est un clin d'œil à toutes les personnes qui nous détestent et qui nous envient.